Et moi, euh, Je viens d'avoir l'hôpital, tout est OK. Je suis tellement contente, tu m'a manqué. Monsieur, bonjour. Je rentre dans mon voyage je voudrais faire un cadeau à mon fils. Hmm moi, je le connais pas encore très bien. Je voudrais lui faire un cadeau mais qu'il se souvienne toute sa vie. Ouais. Et il a quel âge, ce petit Ma femme est enceinte de 1 mois et demi. Bah, Qu'est-ce que tu fais, là J'étais censée passer te chercher ce soir. On se sortir plus tôt. Je vous présente Théodore. Aujourd'hui, on célèbre bar mitzvah et c'est lui qui va nous lire la paracha. Ça va, Théodore Père, toujours pas à relever. Je occupe. Non, Simon Tu crois que tu peux agresser les gens comme ça sans même t'excuser Tu te fous un doigt dans l'œil, mon frère C'est quoi ton problème, au je... juste Pas de problème, foutez-moi la paix Wow, oh, tu vas pas encore te casser là, haut Je dis pas ça pour m'excuser, mais je le connais à peine, ce gamin. Hein Je reviens Quand Tu rentres à la maison, faut que tu me dises ce qui se passe, faut que tu me parles. Je peux te rappeler un peu plus tard On a une urgence, là. Comment ça, une urgence on a pas l'air d'être sous-marie. Attends quoi C'est dire quoi, ça J'ai pas l'air d'être sous-marie Quand j'étais petit, il passait me voir des fois. Je lui ai juste envoyé un SMS pour l'inviter à ma part, de soi Il m'a dit qu'il viendrait et il est pas venu. Simon souffre de certains troubles. Quel genre de trouble Faut que tu lui parles Théodore. Ça te plaise au monde, ce type, c'est ton père. Bonsoir Théodore. Théodore, attends On peux me tu vois. Simon est la personne la plus bienveillante et attentionnée que je connaisse. Il est bienveillant et attentionné avec tout le monde, sauf avec lui-même. C'est bon